Salut Allez, on y va pour cet exercice type DS donc sur le chapitre vecteur droite et plan de l'espace. Je t'ai remis l'énoncé ici. Donc dans un cube ABCDEFGH, on place les points M, N et P, euh, tels que M est le milieu du segment BC, euh, et N et P sont définis grâce à des relations vectorielles que tu as. Là et là. On y reviendra après dans l'exercice. Donc on se place dans le repère A, A, B, A, D, A, E. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait très souvent quand on est dans un cube. On va voir ça un petit peu après aussi. Et on va passer à la première question. Alors avant de démarrer, comme d'habitude, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je t'invite à liker, partager, t'abonner, etc. Voilà, merci beaucoup, ça aide beaucoup la chaîne. Et puis, euh, on y va. Allez, c'est parti. Donc déterminer une représentation paramétrique de la droite AD, ainsi que de la droite MN. Alors, Là, dans cet exercice, on ne t'a pas proposé de représentation, d'accord donc c'est à toi de la faire. Alors là, je te conseille de la faire au propre, c'est-à-dire ne pas la faire au brouillon, parce qu'en fait, tu vas pouvoir la mettre à jour au fur et à mesure de l'exercice, tu vois, et ça va beaucoup t'aider en fait pour comprendre ce qui se passe. Voilà. C'est un truc que je te conseille. Euh, donc Là, tu vois la figure déjà mise à jour au fur et à mesure de l'exercice, donc c'est normal que tu comprennes pas encore de... Tu vois, il y a des droites ici, des trucs comme ça, donc pour l'instant, avant de démarrer la première question, tu as juste à représenter le cube, ok Donc attention, quand tu représentes un cube dans l'espace, euh, je te conseille de commencer par donc, la base d'en bas, tu vois, A, B, C, D... Et attention, dans l'espace, en fait, la base du haut, euh, il faut que le point E, en fait, il soit en face du point A, d'accord C'est pas comme dans les figures, tu sais, on te dit euh, faire attention que les points se suivent, etc. C'est pas A B C D E, ok C'est A B C D et le E il revient ici. Et après, tu tournes dans le même sens, donc A B C D et E F G H. Voilà, fais gaffe à ça parce que si tu décales les points, bah, finalement, euh, c'est foutu <rire> pour l'exercice, Voilà. allez on y va. Donc tu vois, pour cette question donc, de la représentation paramétrique d'une droite, il y a un petit m ici. Ça veut dire que tu as une vidéo méthode associée à ce qu'on va faire. Donc là, je vais juste te donner les grandes lignes. Et si tu veux plus de détails, tu vas voir la vidéo méthode. OK. Alors, la droite AD, bah, en fait, pour déterminer sa représentation paramétrique, il te faut un point de cette droite et un vecteur. OK. Donc, tu prends le point le plus facile, c'est-à-dire... En gros, si tu as un point qui contient des zéros, bah, tu le prends. Donc là, A, c'est l'origine du repère, donc forcément 0, 0, 0. 0 okay donc, on ne va pas prendre le point D. Le point D, c'est 0, 1, 0, tu vois, il y a moins de zéros que dans A. Donc, du coup, on prend A, 0, 0. Et donc, il te faut aussi un vecteur directeur. Et le vecteur directeur le plus évident de AD, bah, c'est AD, avec une flèche. Donc, AD, en fait, ces coordonnées, on ne les connaît pas a priori, mais vu euh, ce que tu as ici, donc cette, euh, cette figure-là, bah, en fait, elles sont tellement faciles à lire sur la figure que euh, c'est pas la peine de détailler le calcul. En tout cas j'ai considéré que c'était pas, pas nécessaire ici, tu vois. Donc là en fait, tu as AD qui est le vecteur unitaire sur l'axe Y, tu vois. Donc forcément, ces coordonnées, c'est les coordonnées de D, en fait. Voilà. Donc 0, 1, 0. Si ça avait été AB, ça aurait été 1, 0, 0. Ou AE, 0, 0, 1. Tu vois voilà, et finalement, tu as juste à reporter donc, ton point A, et ensuite ton vecteur suivi du paramètre T. Donc tu vois, donc, le point A, tu l'as ici. Et le, le vecteur AD, tu l'as ici, 0. Attention, devant T, il y a un 1. Voilà, tu AD, Hop. Et là, tu as des t partout, mais bon, comme il y a des zéros à côté, euh, ça rien. Tu vois tout ce que j'ai mis en vert, et en fait, il ne faut pas le mettre dans ta représentation paramétrique. Et euh, après, dans d'autres vidéos, dans, en particulier dans la vidéo méthode, je t'explique pourquoi euh, je mets le t ici, et pas tout proche du égal. Enfin, ça, c'est des, des petits détails d'écriture comme ça, et souligne bien ton, ton, ton résultat. Oui, euh, dis bien aussi, parce que là, t, on ne sait pas trop d'où il vient, donc tu précises bien que c'est un réel, voilà. Ok, donc on te demandait AD et aussi euh, MN. Hop. Alors MN, qu'est-ce que j'ai fait là ouais, Excuse-moi, j'ai déroulé une autre question. Alors c'est pas grave. Hop. On verra ça après. Alors, pour la droite MN, c'est un, euh, un petit peu plus compliqué, puisque finalement, les points M et N, tu vois, ils sont définis par rapport à ce qu'on te dit dans l'énoncé un petit peu, euh, peu au-dessus. Donc là, tu vois, le point M, c'est le milieu du segment BC, et le point N, il est défini par cette relation-là, tu vois. Donc, ce qu'on peut faire, c'est les placer sur la figure ici, et ensuite lire leurs coordonnées. Ça sera plus facile, tu vois. Donc M, c'est le milieu de BC, donc tu peux le mettre là. Donc ces coordonnées, tu vois, ça va être 1, 1 demi et 0, puisqu'on ne se décale pas en hauteur. Et ensuite, tu vas avoir le point N, donc, qui est ici, sur le segment CD, tu vois, on te dit CN égale 2 tiers de CD. Donc tu le mets à peu près à 2 tiers sur CD, attention au sens, c'est dans ce sens-là. Et du coup, pour les coordonnées en fait, de, du point N, alors tu te décales d'abord sur le vecteur AB. Donc là, tu vas aller jusqu'à 1 tiers, tu vois jusqu'à 1 tiers ici, ensuite tu te décales sur AD, donc, tu vois AD tu le parcours en entier, donc ça va faire 1, donc finalement les coordonnées de N c'est 1 tiers, 1, et tu ne montes pas, donc 0. Voilà. Alors tu dis bien, voilà, dans le repère, tu reprécises dans ce repère-là, et là, comme en fait tu as fait une figure, c'est pas la peine d'expliquer plus comment tu as fait pour obtenir ces coordonnées-là, tu vois, d'accord c'est euh, ça l'avantage de la figure, en fait, si tu n'avais pas fait de figure, on ne saurait pas trop d'où ça vient, ça, tu vois Du coup, faire une figure, ça peut faire gagner du temps aussi. Bon, ensuite, tu refais la même chose, maintenant que tu as les coordonnées de M et de N, en fait, tu vas pouvoir trouver une représentation paramétrique de la droite MN. Donc, tu refais un petit peu pareil que pour celle d'avant. donc Tu dis que MN, elle passe par le point M. Alors, tu peux prendre M ou N, tu vois, il y a un zéro dans chaque, donc finalement, c est, c est, ça revient même ici. Moi, j'ai pris M et a pour vecteur directeur mn, puisque la droite s'appelle mn, pareil que tout à l'heure. Alors là pour le coup le calcul du, des coordonnées du vecteur mn, il faut le faire parce qu'il n'est pas évident. Et tu vois, les coordonnées sont il y a du 1 du 1 etc. Donc là on va calculer les coordonnées de mn. Donc attention, c'est les coordonnées de n moins celles de m, d'accord Donc tu écris ça en colonne, 1 tiers, 1, 0, 1 tiers, 1, 0, 1, 1 0, ici, et ça te fait moins 2 tiers, 1 demi. 0. Voilà. Donc Maintenant, tu as un point dont tu connais les coordonnées, un vecteur dont tu connais les coordonnées. Donc Comme tout à l'heure, tu reportes ce point et ce vecteur dans la représentation paramétrique. Donc, tu as le point ici, le point M, et le vecteur qui est là. Et là, tu as un 0. Je mets tes primes. C'est le vecteur, donc on a dit MN. Alors attention, comme on te demande la représentation paramétrique de plusieurs droites dans cette, euh, cet exercice et Je te conseille de mettre des paramètres qui ne sont pas les mêmes. Ne mets pas T ici, sinon on va confondre après. Donc tu mets T T appartient à l'heure. Voilà. voilà pour la première question. Ensuite, donc deuxième question. Déterminer les coordonnées du point L, intersection des droites AD et MN. Donc les deux droites qu'on vient d'étudier. Alors comment on fait ça Un point d'intersection de deux droites dans l'espace. Alors là, pareil, tu vois, il y a un petit m, ça veut dire qu'il y a une petite vidéo-méthode associée. Donc là, je vais te donner le, les grandes lignes, je vais quand même détailler. Hein. Donc tu peux dire déjà que l égale ad inter mn. Alors ça, c'est une, une notation mathématique, je te conseille de, de l'utiliser. Euh, parce qu'elle te fait gagner beaucoup de temps, tu vois, ça évite de dire soit L le point d'intersection entre AD, et MN, etc. Et donc voilà, toujours dans l'idée d'optimiser la rédaction, gagner un peu de temps, et en même temps avoir les points. Quoi. Euh, donc le fait que, que, que elle soit L soit l'intersection de AD et MN, en fait, il faut que tu saches que, euh, du coup, le point L, il va vérifier à la fois la représentation de AD, et celle qu'on vient de trouver, qu'on vient de trouver au-dessus, celle de MN, tu vois. Donc en fait, il va vérifier le X, le Y et le Z à la fois dans AD et dans MN, d'accord Donc en fait, il suffit d'égaliser, tu vois ici, ce X avec ce X-là, ce Y avec ce Y-là, et pareil pour le Z, ok Donc c'est pour ça qu'on obtient 0 égale 1 moins 2 tiers de T'. C'est ce 0, ici. Et c'est ce 1 moins 2 tiers de t'. Et on fait pareil pour chaque ligne, tu vois. Ici, on a sur x, sur y et sur z. Alors normalement, ici, il faut mettre un équivalent, tu vois, entre cette ligne-là et cette ligne-là, une équivalence. Et bon, Comme les élèves ne le manipulent pas bien, ce signe-là, je ne le mets pas. Voilà, mais juste, si tu as l'habitude de le mettre, normalement, ici, il faut mettre une, une équivalence. OK. Alors ensuite, on va résoudre ce système. Donc tu commences toujours par la ligne euh, la plus simple. Donc tu les numérotes comme ça. Donc, la ligne la plus simple, c'est celle, c'est la première ici, tu vois, parce que tu as une équation à une inconnue. Donc, en fait, tu dis j'isole la ligne 1, et au passage, tu la réécris un peu dans l'autre sens, tu vois. Donc, tu vois, tu te mets ton inconnu à gauche, donc ça te donne ça, égale euh, égal 0, et tu peux faire passer. Ça de l'autre côté, donc ça te fait moins 1. Tu vois, tu as moins 2 tiers de t' égale moins 1. Et du coup, tu enlèves les moins, et ça te fait 2 tiers de t' égale 1. Ensuite, tu fais passer le 2 tiers de l'autre côté. Tu vois, ça te fait 1 divisé par, euh, par 2 tiers. Et 1 divisé par 2 tiers, c'est l'inverse de 2 tiers, donc 3 demi. Tu vois Ensuite... Donc avec ce 3,5 là, tu as trouvé t', tu vois, t' égale 3,5, ce 3,5, tu vas le mettre ici, du coup. Hop. Tu vas le mettre ici, et donc tu vas avoir, euh, bah tu vas avoir t égale 1,5 plus 1,5 de 3,5, tu vois, c'est ce que j'ai mis là. Donc tu dis j'isole la ligne 2. Tu remplaces T par 3 demi et tu trouves la valeur de, de T en fait, 5 quarts, tu vois. Donc ce 5 quarts, moi je le, je te, on peut détailler le calcul ici au brouillon, tu vois, ça fait 1 demi plus 3 quarts. Tu mets sur le même dénominateur, etc. etc. tu vois, ça fait 2 quarts plus 3 quarts et du coup 5 quarts. Après si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu fais à la calculatrice, c'est pas très grave. Bon, et donc tu récapitules, tu donnes les coordonnées du point L, donc 0, 5 quarts, 0. Alors d'où elles viennent ces coordonnées Ben, en fait, tu as trouvé t et t', donc c'est-à-dire c'est les valeurs de t et t' qu'il faut mettre, donc, dans ad et mn, pour retrouver les coordonnées, en fait, du, du point L, tu vois. Donc, le truc, c'est que la représentation paramétrique la plus simple, c'est celle de ad, tu vois, donc on va plutôt prendre le t qu'on a trouvé. Donc t, on a trouvé 5 quarts. Et du coup, les coordonnées du point L, ça va être 0, 5 quarts, 0. Ok Si tu fais la même chose avec T' et que tu mets là-dedans, dans la représentation de Mn, tu vas trouver la même chose. 0, 5 quarts, 0. C'est normal, puisque c'est le point d'intersection. Donc c'est normal qu'on trouve la même chose. Voilà. Allez, on va passer à la question 3. Alors, donner une représentation paramétrique de la droite euh, PL. Alors ça, on l'a déjà fait un petit peu, <rire> il y a beaucoup de représentations paramétriques dans cet exercice. Et du coup, on va passer un peu plus vite. Alors toujours pareil, en fait, il faut que tu donnes un point par lequel passe la droite, un vecteur. Donc moi, j'ai pris le point P ici. Alors les coordonnées du point P, c'est 0, 1, quart 1. Alors pourquoi Tu vois, Le point P, en fait, il est défini par cette relation vectorielle que tu as ici. Et tu peux toujours donc passer par ta figure pour expliquer un petit peu au correcteur comment tu as trouvé ces coordonnées. Donc, ici, là, je remonte un peu. Donc, on te dit EP égale 1 quart de EH. EP égale 1 quart de EH. Du coup, ça te fait un point P ici, tu vois, 1 quart de, de EH. 1 quart et là, 3 quarts. Du coup, les coordonnées du point P, ben en fait, pour aller jusqu'au point P à partir de l'origine, en fait, tu te décales d'un quart ici. Et tu montes de 1. D'accord Donc ça te fait 0 sur AB, attention il faut quand même mettre la coordonnée sur X, hein. elle est de 0. Du coup. 1 quart, 1. Okay. Voilà. Bon. Là toujours pareil, sous-entendu j'ai lu ces coordonnées sur la figure. Voilà. Donc c'est suffisant pour le correcteur si tu veux. Et a pour vecteur directeur PL. Alors pareil, PL, on ne connaît pas ses coordonnées. Donc petit calcul de coordonnées pour, euh, pour ce vecteur. Donc ça te fait les coordonnées de L moins celles de P. Donc toujours en colonne, ça, hein, tu remplis en colonne les coordonnées du point L, celles de P, et ça te donne du coup 0, 1, moins 1. Voilà. Donc, bon, encore une fois, là tu vas prendre les coordonnées de P, tu vas les mettre là. Et tu vas prendre les coordonnées du vecteur que tu viens de trouver, PL, 0, 1, moins 1. Tu vas les mettre là, donc 0, 1, moins 1. Donc le vecteur et le point. Alors encore une fois, beaucoup de droites dans cet exercice. Donc moi j'ai préféré mettre des paramètres différents à chaque fois. Tu vois, donc après T, bah, tu peux passer à T, T', tu peux passer à K', K', etc. Voilà, donc K appartient à R. Hop. Alors, détermin... question 4. Déterminer les coordonnées du point d'intersection K des droites PL et DH. Alors, le truc c'est que PL, on a trouvé une représentation paramétrique, là juste au-dessus, la question 3, et DH, on en a pas par contre. Mais le truc c'est que la droite DH, si tu regardes bien, en fait, sa représentation paramétrique, elle va être facile parce que c'est une droite qui est, qui est euh, comme ça, tu vois, vers le haut, orientée vers le haut, euh, sur l'axe Z. Donc, on va quand même détailler, mais on pourrait presque donner sa représentation paramétrique euh, comme ça en, en regardant juste la figure. quoi. Donc si, si toi tu as l'habitude de le faire, si tu vois très bien ce qui se passe dans l'espace, ben pourquoi pas donner la représentation directement. Si tu n'es pas trop à l'aise, ben tu fais comme d'habitude, en fait, tu prends un point, un vecteur, donc le point, moi j'ai pris 0, 1, 0, donc d, et le vecteur dh, alors pareil, le vecteur dh, on n'a pas ses coordonnées, mais en fait, elles sont, elles sont faciles, comme je te disais, tu vois, c'est ce vecteur-là. tu pars de d, tu vas vers h, donc finalement tu te décales de 0 sur x, de 0 sur y et de 1 sur z. Donc ces coordonnées, tu peux les donner directement, c'est 0, 0, 1. Tu vois, c'est pas la peine de détailler le calcul comme on a fait ici, parce que là, on peut considérer que c'est rapide, comme c'est rapide à voir sur, le, sur la figure. Après, si toi, tu as besoin de les détailler, tu pas, tu les détailles. Bon, et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait Même chose que tout à l'heure, donc tu vois, ce k', moi, k', en général, je le décale plutôt ici. Et... Euh, hop. Voilà, donc là, tu as le point, donc 0, 1, 0, donc le point D. Et tu as ton vecteur, donc 0, 0, 1, donc K'. K'. Hop. Donc toujours pareil, hein, tout ce que je mets en vert, tu peux le mettre dans un premier temps en brouillon, et puis quand tu vois que ça ne sert à rien, tu l'enlèves. Euh, OK, donc on a la représentation paramétrique de DH, on a celle de PL, et on te demandait le point d'intersection entre les deux. Donc même méthode qu'à la question, on a déjà trouvé le point d'intersection L tout à l'heure. Et donc on y va. Beaucoup de questions qui, qui se ressemblent dans cet exercice, mais ça fait du bien de les travailler aussi plusieurs fois. Donc On va faire comme tout à l'heure, K c'est le point d'intersection entre PL et DH, donc cette notation tu vois, PL inter DH. On va avoir un système qui, euh, qui montre que K, en fait... Euh, euh, vérifie les représentations paramétriques des deux droites dont il est le point d'intersection, tu vois, PL et DH. Donc, en fait, tu vas avoir ce X-là qui est égal à celui-là, ce Y qui est égal à ce Y, et ce Z qui est égal à ce Z. Voilà, C'est pour ça que tu as 0 égale 0, bon, ça ne sert pas à grand-chose, mais il faut le mettre quand même. Et ensuite, tu vas avoir 1K plus K égale 1, et 1-K moins égale K'. Donc d'où l'avantage de bien mettre des K et des K', des T et des T', parce qu'en fait on te demande des points d'intersection dans, dans cet exercice. Donc tu vois, si tu prends K et K ici, et eh ben finalement tu vas te tromper. Parce qu'il faut bien prendre des paramètres différents quand tu fais des points, hein, différentes représentations paramétriques de droite comme ça. Ça c'est important. Bon ça je précise ça dans d'autres vidéos, je t'invite à aller, à aller les voir. Donc 0 égale 0, celle-là sert pas à grand chose. On va commencer ensuite par la ligne 2, parce que tu vois, c'est une équation à une inconnue. Inconnu K. Bon, l'inconnu est déjà à gauche, donc en fait c'est assez rapide. Ici, tu fais juste passer le 1 quart de l'autre côté. Tu vois Donc ça te fait 1 moins 1 quart, 1 moins 1 quart, 3 quarts. Donc K égale 3 quarts. Ensuite, tu as euh, la ligne 3. Donc la ligne 3, c'est 1 moins K égale K'. Comme toi, tu viens de trouver euh, K égale 3 quarts, ben, tu le remplaces ici. Donc ça te fait K' égale 1 moins 3 quarts. Tu vois Donc K' égale 1 quart. Bon et maintenant pour trouver les coordonnées du point K, bah, tu prends la représentation paramétrique qui t'arrange, en fait, soit celle de PL, soit celle de DH, un peu comme tout à l'heure, et tu injectes soit K, soit K', alors ne te trompes pas, tu vois, K c'est pour PL, euh, oui, et K' c'est pour DH. Voilà, donc Soit tu injectes 3 quarts dans la représentation de PL, soit tu injectes 1 quart dans la, celle de DH, et tu prends, euh, tu choisis la plus facile, alors regarde. La plus facile c'est quand même celle-là, tu vois. Là tu as du 0, du 1, donc tu as déjà deux coordonnées qui sont, qui sont trouvées. Et tu as juste K' ici, donc ça va te faire 0, 1 et la valeur de K'. K' c'est 1 quart. Donc c'est pour ça qu'on a ici K de coordonnées 0, 1, 1 quart. Voilà. Allez, on revient ici. Alors, encore une fois, je lance le petit jingle là pour s'abonner. Si tu peux t'abonner, etc. Ça fait, ça fait très plaisir, ça fait, ça fait avancer la chaîne. Allez, on fait la 5. Donc, question 5. Justifier que la droite KL est la droite d'intersection des plans donc MNP et AED. Alors celle-là, elle est un petit peu différente des autres, donc on va, on va détailler ça. Il n'y a pas vraiment de calcul, en fait c'est de la, bon, là, la géométrie dans l'espace, la pure. C'est-à-dire qu'on va aller voir la figure et on va raisonner petit à petit. Alors en fait, on cherche l'intersection de deux plans. Donc l'intersection de deux plans, bah, c'est une droite, tu vois. Donc c'est juste que là, en fait, on veut montrer que c'est la droite KL. Alors, bon, sur le schéma, au fur et à mesure, tu vois, moi j'ai représenté les différentes droites. Tu vois, là, tu as la droite MN, tu as la droite euh, euh, PL, et tu as aussi les intersections, tu vois, L et K. Alors comme ma figure est un petit peu petite, mais finalement sur une grande figure, ça aurait donné un petit peu la même chose. Ben, voilà les, les, points, les points et les droites ne sont pas forcément très très euh, visibles. Regarde-toi sur ta figure si tu la fais plus grande, si tu arrives à avoir quelque chose de mieux. Je pense que dans tous les cas, ce n'est pas, pas exceptionnel. Euh, c'est l'exercice hein, qui veut ça. Bon. Donc, du coup, comment on fait ici On va déjà dire que L appartient à AD. Tu vois Donc L, le point L qui est ici, il appartient à cette droite-là, tu vois. parce que ah, pourquoi Comment c'est ça alors le point L, tu vois, ses coordonnées sont ici. 0, 5 quarts, 0. Donc en fait, il a une seule coordonnée non nulle sur l'axe Y. tu vois? Donc L, il est forcément sur l'axe Y. Donc il est sur AD. Okay? S'il est sur AD, il appartient forcément au plan AED. Alors tu vois, j'essaie de me ramener au plan dont on te parle ici. tu vois. On va essayer de montrer que L appartient à la fois à AED et MNP et que K aussi. Tu vois, si tu montres que L appartient à ces deux plans, et que K appartient aussi à ces deux plans, bah finalement, ça veut dire que c'est KL qui appartient à ces deux plans, et du coup, que c'est la, la droite d'intersection, tu vois. Donc L, déjà, il appartient à AED. Tu vois. Maintenant, on va essayer de montrer qu'il appartient à MNP. Alors, pourquoi il appartient à MNP Parce qu'en fait, L, on a dit qu'il était sur la droite MN. En fait, il est dans le prolongement de la droite MN, tu vois. On a dit L... Ici, la question 2, c'est le point d'intersection entre AD et MN, donc forcément il est sur MN, d'accord Donc L, il est sur MN, et euh, MN, bah, c'est une droite qui forcément est incluse dans le plan MNP, tu vois MN est forcément incluse dans MNP, c'est obligé, tu as les mêmes lettres MN, MN, ok Donc finalement, L, il appartient au plan MNP, et au plan AED, donc il appartient à l'intersection des deux. Donc ça, c'est bon. Donc, déjà, pour L, c'est fait. Maintenant, on va faire pour K. Alors K, on va regarder ses coordonnées, c'est 0, 1, 1, quart, ok Donc 0, 1, 1, quart. Donc tu vois, K, en fait, il est sur DH, d'accord Il appartient à la droite DH, ou au segment DH, si tu veux. Et DH, on le voit ici, hein, sur la figure, il appartient à AED. Tu vois, il appartient à ce point-là, c'est la même face en fait, donc déjà K appartient à ED. Bon, ensuite, il faut montrer que K appartient à MNP, ce qu'il nous reste à faire. Alors, pourquoi K appartient à MNP ben, C'est en fait, euh, tu vois, K ici, donc déjà on sait qu'il appartient à la droite PL, alors ça on l'a dit ici, tu vois, K c'est le point d'intersection de PL et DH, okay Donc K appartient à la droite PL. Or, L, tu vois, on sait qu'il appartient à la droite euh, MN, tu vois, ici, L, il appartient à MNP, P, il appartient à MNP, donc PL appartient aussi à MNP, alors je te la refais, P, il appartient à MNP parce qu'il est dans le nom du plan, si tu veux, donc P appartient forcément à MNP, et L appartient à, à la droite MN qui elle-même est incluse dans MNP. Donc finalement, PL et l appartiennent à MNP, donc la droite PL appartient aussi à MNP. Et comme on sait que K est sur cette droite PL, bah finalement, K appartient aussi au plan MNP. Donc c'était un petit peu plus long pour K. Et voilà, je te, te l'ai fait avec la figure, mais je t'ai tout détaillé euh, ici. Toutes les étapes que je viens de te dire à l'oral sont là, quoi. Bon. Là, tu as toute la phase pour, euh, pour L. Là, c'est pour L. Là, c'est pour K, et là, c'est la conclusion. En fait, comme tu montres que L appartient à MNP et à ED et pareil pour K, K appartient à ED, K appartient à MNP, bah, finalement, l'intersection des deux, c'est la droite KL. Voilà. N'hésite bon, pas, si tu as des questions sur cette, cette rédaction-là, tu vois, j'ai essayé de rédiger seulement avec des mots-clés, et avec des notations mathématiques pour aller plus vite, parce que tu vois, si tu commences à dire elle appartient à la droite AD en français, etc. Et si tu fais ça à chaque ligne, alors là, il en a pour 3 heures. Donc là vraiment, je te conseille de mettre d'utiliser une notation euh, bien mathématique, quoi, parce que sinon, vraiment, ça, ça risque de te faire perdre du temps. Bon, très bien, donc on passe à la à question 6. En donner une représentation paramétrique, donc de la droite KL, encore une représentation paramétrique, donc là on va passer un petit peu plus vite. Donc, toujours pareil, si tu veux aller voir la méthode associée, n'hésite pas. Donc, toujours donc, euh, un point et un vecteur. Donc, le point, tu prends celui avec le plus de 0. Donc Celui où il y a le plus de 0, c'est le point L, tu vois 0, 5, 4, 0. Et le, KL, le vecteur KL, on n'a pas ses coordonnées, donc tu calcules ses coordonnées ici. N'oublie pas, hein, c'est le point d'arrivée moins de point de départ, donc L moins K. L moins K, donc L ici, K ici, donc, tu peux aller rechercher les coordonnées de K quelque part, tu vois L elles sont là. Et K, alors K c'était où K c'était ici, voilà, elles sont un petit peu éparpillées mais tu peux les retrouver facilement. Et ça te donne donc un vecteur de coordonnées 0, 0, 1 quart, 5K moins 1, 1 quart. Bon, tout ça, pareil, c'est des fractions, donc, si tu veux, tu fais ça au brouillon, tous ces calculs-là, sinon calculatrice, hein, comme d'habitude. Donc 0-1 quart, 1-1 quart. Bon, et donc toujours pareil, tu prends le point, qui est là, et le vecteur, le vecteur, c'était 0, 1 quart, 1 quart, voilà. Bon, j'avais plus d'idée pour le nom du paramètre, tu vois, donc on a déjà pris T, T', K, K'. Donc là, j'ai pris P, tu prends ce que tu veux, ça peut être U, ça peut être W, peu importe, voilà. Bah écoute, donc un petit peu long cet exercice, mais il fait bosser comme il faut, c'est-à-dire représentation paramétrique de droite, intersection, etc. Donc vraiment, je te conseille de le, de le faire et de le comprendre en détail. Et bah écoute, une dernière fois, je te demande de t'abonner, partager, etc. Et puis moi, je te dis à bientôt dans la prochaine, prochaine vidéo. Ciao